La meilleure recette pour réussir, c'est de se réinventer tous les jours. Nous sommes Nathalie Simani et Michael Farage. Nous avons créé la Maison du pain et du bon. Alors la Maison du pain et du bon, c'est une boulangerie artisanale qui travaille des produits de première qualité, du pain bio, de la pâtisserie artisanale. On était dans l'immobilier tous les deux, dans la région lyonnaise, et à un moment, en fait, on s'est dit, allez, on plaque tout on rentre vraiment dans, dans un métier en fait artisanal. On, ah oui, on a tout réinventé, j'ai repris les cours, j'ai passé un CAP à Paris pour pouvoir euh ouvrir la boulangerie ici. Et la boulangerie, c'est vraiment tout un art, c'est un art de partage un hyper convivial. Mais l'innovation, c'était vraiment venir avec ces, ce nouveau concept bio et, et partir sur cette essence en fait, de pain et de viennoiserie bio. Et ensuite, on a travaillé avec un, un restaurant d'ici, donc restaurant étoilé maintenant. On est vraiment rentré dans, dans, dans des dans des recettes très élaborées. La Société Générale a été la banque qui nous a soutenus dès le départ et qui, de toute façon, tout au long de ces années, a été à nos côtés et nous a vraiment épaulés et fait grandir. Nous essayons de trouver de, de nouveaux marchés. Cet été, nous avons décidé de créer une boulangerie sur le port, dans un conteneur maritime. Ce qui nous a poussé à utiliser un conteneur, c'est le côté réutilisable et écologique. On a encore envie de, de progresser et implanter d'autres boxes sur d'autres villes portuaires. C'est vous l'avenir, Société Générale.